Bonjour mes chers élèves, j'espère que, que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Alors, partie de révision, Et ce qu'on a déjà vu pendant cette année, pour ne pas oublier ce que je dois savoir, ce que je dois retenir. Alors, les phrases exclamatives. Alors, certaines phrases servent à montrer un sentiment, comme l'étonnement, la colère ou la joie. Alors, l'étonnement, la colère, la joie, par exemple, ce sont des sentiments qu'on peut s'exprimer de temps en temps. Quelle surprise de rencontrer près de chez moi C'est l'étonnement. Je n'arrive pas à déficier ce couvercle. C'est la colère. Que je suis content, c'est la joie. Alors ces phrases se terminent par un point d'exclamation. On dit que ce sont des phrases exclamatives. Maintenant, les formes affirmatives et négatives. Pour affirmer, pour dire qu'on est d'accord. On peut voir des phrases à la forme affirmative. Par exemple... Mes comparents sont adorables. Oui, je viens tout de suite. Mes comparents sont adorables. Oui, je viens tout de suite. Ce sont des phrases à la forme affirmative. Pour nier, ça veut dire dire non. Pour exprimer son désaccord. Pour dire le contraire, on emploie des phrases à la forme négative. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas je ne sais plus cette leçon. Tu n'es pas gentil. Pour, pour mettre une phrase à la forme négative, on encadre toujours le verbe avec deux petits mots. Comme l'exemple de ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. Je ne veux rien pour mon anniversaire. Ne rien. Je ne prends jamais de lucume. Ne jamais. Mon frère ne range pas sa chambre. Ne pas. Alors, attention. Certaines, certaines fois... On sera obligé de remplacer ne par un apostrophe, par exemple, je n'ai pas donc dans mon silo, il n'a plus le temps de parler. Voilà. On passe à autre chose les noms propres et les noms communs. Les noms propres et les noms communs. Alors, les noms propres et les noms communs un nom peut désigner une personne. On a déjà étudié ici euh, en classe. Un nom peut désigner une personne, comme un élève, une élève, un garçon, une fille, un camarade, une camarade, un ami, une amie, un menuisier, une maîtresse, un animal ou une plante ou un objet, un lieu, un sens. Alors un nom peut désigner soit une personne, un animal, une plante, un objet, un lieu, un sens. D'accord? Alors, il y a deux types de noms. Il y a les noms propres et les noms communs. Les noms communs qui sont en général accompagnés d'un petit mot, qu'on appelle le déterminant. Comme l'exemple de mon frère, mon, le chat, le, un un, ma trousse, ma, la cour, la, la joie. Les noms propres qui disent une personne, un lieu en particulier, ils commencent toujours par une majuscule. Ils ne sont pas toujours accompagnés d'un déterminant. L'exemple d'Ali, plutôt. Mais pour les pays, on peut ajouter quelques, quelques exemples. Comme le Maroc, l'Italie, la, la France. Alors, les déterminants. Alors, cette leçon a un rapport avec l'autre. Avec le nom. Les petits mots qui sont placés devant les noms, comme un cercle, s'appellent des déterminants. Ça veut dire qu'ils déterminent le genre ou le nombre d'un nom. Le chien, la route, c'est nos parents, cette école. Alors, le genre du nom, c'est le masculin ou le féminin. Comme l'exemple de un, le, mon, une, la, la... Bon. Le nombre du nom, soit singulier ou pleuré. Comme l'exemple de un, une, les, ou Alors c'est fini. Vous pouvez voir, si vous voulez bien, plus, plus d'informations. Si vous aimez bien sur la leçon des déterminants, vous pouvez oh. voir page 93... Pour les noms propres et les noms communs vous pouvez voir 83 pour les formes affirmatives et négatives vous pouvez voir pas 61 et à la fin les phrases exclamatives vous pouvez voir pas 61 tout ça dans la collection l'arbre ou mot méthode de français d'après c'est CDPL. cdp alors euh, j'ai précisé euh, la classe c'est co2 et pour les autres élèves euh, peuvent aussi euh, suivre ces vidéos et avoir plus, plus d'informations.